Monsieur le Président, je la remplace. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous nous félicitons de voir que la transition écologique est une priorité pour notre région. Il eût été incohérent de mettre en place des plans d'aide pour adapter notre agriculture aux conséquences du dérèglement climatique, pour, tout en ne prenant pas compte de la lutte contre ce dérèglement. Il est cependant à craindre que vous n'ayez pas les moyens de vos ambitions, compte tenu, comme l'a souligné le Césaire dans son avis, que plus de la moitié du budget affecté aux pôles territoire et proximité serait déjà réservé pour le développement du très haut débit, ce qui est par ailleurs une bonne chose puisque votre ambition est que l'on devienne la première région à très haut débit de France. Mais l'ambition sans les moyens, ce n'est guère responsable. Néanmoins, nous suivons avec attention la concrétisation des politiques que vous annoncez, que vous annoncez dans ce domaine. C'est bien noté.